Salut la fraîche aujourd'hui nous parlons des zones de blocage. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo, les blocages sont soumis à des règles, notamment les parties du corps utilisables pour bloquer en toute légalité. Pour bloquer, un patineur peut utiliser toutes les parties de son corps à l'exception de la tête, des coudes, des avant-bras, des mains et la zone en dessous des mi-cuisses en allant des genoux jusqu'aux pieds. Les zones d'impact de la cible sont aussi limitées. Le bloqueur peut percuter les bras et les mains du patineur cible, ainsi que la poitrine, le devant et les côtés du torse, les hanches, le milieu et le haut des cuisses. Il ne devra en aucun cas percuter le dessus des épaules de son adversaire, ainsi que l'arrière de son torse, l'arrière de son fessier, ou de ses cuisses, ou ses jambes en dessous des mi-cuisses.